Salut à tous, c'est Kino et bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui je suis porteur de bonnes nouvelles, l'info vient de tomber, on l'espérait très fort, le second flight test de Halo Infinite a trouvé sa date de sortie. Réservez votre week-end, vous pourrez tester l'Arena et le BTB de Halo Infinite le week-end du 24 septembre. Attention, comme pour le précédent, il faudra être inscrit au programme Insider. Dépêchez-vous de vous inscrire, vous n'avez que jusqu'au 13 septembre pour finaliser votre inscription. Après ça, il sera trop tard. N'hésitez pas à partager l'info autour de vous pour que le maximum de joueurs soient au courant de l'information. Je répète, inscription avant le 13 septembre pour un flight test le week-end du 24 septembre. Vous pourrez retrouver les bots vus dans le premier flight test ainsi que découvrir le mode Arena et BTB. Pour ce flight test... Nous pourrons donc tester les modes de jeu classiques de Halo en joueur contre joueur, le bon vieux matchmaking des familles. Vous pourrez affronter les autres joueurs invités à ce flight test sur des modes assassins et des modes objectifs. L'information n'a pas été confirmée pour ce flight test, mais il est à noter que pour la première fois avec Halo Infinite, le BTB se jouera à 24 joueurs et non plus à 16. Le BTB étant selon les dires de 343 Industries, développeur de Halo Infinite, un point névralgique du jeu. Pour ceux qui ont eu la chance de tester le premier flight test, sachez d'ores et déjà que 343 Industries a écouté les joueurs et les retours qu'ils ont pu faire et a déjà commencé à travailler sur de nombreux détails. On parle de certains points esthétiques, comme pour les médailles, à l'ajustement de certaines armes. Je rappelle les dates de ce second flight test. Fermeture des inscriptions le 13 septembre pour une ouverture du flight test le 24 septembre. Inscrivez-vous vite si vous ne l'êtes pas encore pour pouvoir tester Halo Infinite. Si vous ignorez comment faire, vous trouverez en description toute la démarche à suivre pour vous aider. C'est facile, ne vous inquiétez pas. Bien entendu, le staff de Halo.fr couvrira cet événement, que ce soit via des articles, des vidéos ou des lives sur Twitch. Alors restez connectés en espérant vous croiser sur Halo Infinite. Vous connaissez les mots de la fin, vive Halo